Ce que vous allez voir dans cette présentation aussi, c'est euh, un outil qui s'appelle « Upcast Reporting ». C'est un outil d'évaluation d'accessibilité. Beaucoup de gens nous approchent en nous disant « Est-ce qu'il y a des outils qui peuvent permettre d'évaluer l'accessibilité de notre site Web? » Cet outil-là fait ça. Donc, euh, avec un certain nombre de paramètres. Que Aurélien et resou pourront vous présenter dans les prochaines minutes, donc je n'avance pas là-dessus. Je vous dis comme ça que l'outil en partie est gratuit, version plus limitée, mais gratuit, donc vous pouvez quand même l'essayer pour voir un peu ce que ça donnerait. C'est intégré avec les standards SGQRI 008, donc les standards qu'on a au Québec. Si vous êtes dans une organisation gouvernementale ou par gouvernemental actuellement, ce sont les standards que vous avez à mettre en place. Sinon, les standards W3C aussi. Donc, euh, première chose, en fait, euh, le, le but de la présentation, c'est de vous montrer effectivement comment, euh, à l'heure actuelle, SGQ est arrivé déjà là depuis un certain temps, c'est de voir comment on va pouvoir euh, le mettre en œuvre concrètement sur 1, 2, 3, 4, une dizaine de sites web, parce que maintenant des organismes n'ont pas un site web, euh, si vous avez un ministère ou vous avez une, ou travaillez dans une grosse société, généralement vous ne gérez pas qu'un seul site, mais vous gérez plusieurs sites. Donc ce qu'on va voir c'est comment on peut concrètement, dans la pratique, mettre en œuvre SGQRI ou d'autres, euh, peu importe le référentiel, comment on peut mettre en œuvre un, euh, euh, des guidelines accessibilité ou qualité, mais ici ce qui va nous intéresser, intéresser c'est SGQRI. Donc plusieurs étapes, il y aura la notion de pilotage de parc, je vais revenir dessus, la partie évaluation en elle-même, la partie production des rapports, de ce que vont faire les experts pour euh, restituer les informations, la partie assistance, donc qu'est-ce qui peut m'aider euh, pour me faire assister, les tâches, comment je vais m'organiser pour, euh, pour, pour concrètement corriger les problèmes, et comment je vais communiquer au autour de tout ça. Donc, premier point, effectivement, c'est, la première question que je dois me poser, c'est, est-ce euh, que j'ai un inventaire de mes sites Est-ce que j'ai déjà, est-ce que dans mon organisation, je sais combien de sites je gère et qui gère ces sites-là Ça paraît euh, idiot comme question, mais euh, en tout cas, en France, on a eu cette euh, expérience qui est d'aller voir dans des grands groupes, euh, je ne vais, vais pas en citer, mais des grands groupes euh, qui envoient du courrier ou des grands groupes qui collectent de l'électricité, par exemple, euh, ces grands groupes-là, vous allez les voir, bah, bizarrement, vous leur demandez combien vous avez de sites web. Généralement, ils ne savent pas vous répondre. D'accord Donc, c'est un peu bizarre, mais première question et le premier point important, c'est combien j'ai de sites Sur combien de sites je veux travailler Et puis, qui, euh, qui les gère Est-ce que c'est géré en interne Est-ce que c'est des prestataires extérieurs Est-ce que c'est des équipes de développement Est-ce qu'il n'y a plus de développement où j'en suis en termes d'évolution sur ces sites web. Est-ce que c'est des sites qui sont morts Est-ce qu'il y a des gens qui produisent du contenu encore dessus Est-ce qu'ils vont être mettre, mettre mis à jour, etc. Donc le premier point, c'est de pouvoir centraliser dans un outil l'ensemble de mes sites web. Et pour chacun de ces sites web, pouvoir affecter des équipes. Donc des équipes qui vont être soit des gestionnaires, soit des développeurs. Donc on va euh, passer sur une, une petite démonstration. Donc, euh, ici, ce que vous avez, c'est euh, l'interface, donc euh, une fois que vous êtes connecté, vous avez un compte sur euh, OpQuest Reporting. Euh, ici, l'idée, c'est de centraliser, effectivement, euh t'as t'as mis une erreur dans l'URL. Euh, c'est de centraliser la liste de vos sites web. Donc là, vous voyez, elle avait déjà créé euh, un site web. Elle va en créer un deuxième euh, qui, euh, qui va, pour l'instant, utiliser la, la même URL, puisqu'on est sur un compte de démo. Voilà. Pour chacun de ces sites web, en fait, vous allez pouvoir... Créer donc simplement à partir d'une URL votre site web et vous allez pouvoir affecter euh, à chaque site des collaborateurs. Donc ici par défaut, on est sur le compte d'Accessibilité Web, donc il y a déjà des collaborateurs qui sont identifiés, donc les gens qui, qui travaillent chez Accessibilité Web. Imaginons que euh, euh, Rocio me demande de venir, que je suis le développeur et que je travaille dans une agence web et que je veux travailler sur le site d'accessibilité web, elle peut m'envoyer un email pour me dire de me connecter sur le compte et du coup de m'identifier comme étant un, un développeur qui va travailler sur le site web. Donc là, effectivement, on peut choisir après euh, si ça, la personne a simplement des droits d'observation, elle peut juste voir le compte, ou est-ce qu'elle peut euh, faire des opérations dessus, on verra tout à l'heure quel type d'opération elle peut faire, ou si elle est administrateur. Donc là, choisis choisi administrateur, et ça va m'envoyer un email pour me donner un accès au compte. Donc là, ça c'est la première étape, effectivement, c'est de lister tous mes sites web, et pour chacun de mes sites web, je vais constituer mes équipes. Une fois que j'ai fait, fait ça, je vais commencer à pouvoir m'organiser réellement dans le travail nécessaire pour mettre en œuvre l'accessibilité. Donc, qu'est-ce que c'est que le travail euh, de base Ça va être, en tout cas pour des gens qui sont euh, experts accessibilité, ça va être faire des audits, d'accord donc là, on va pouvoir euh, créer, effectivement, euh, un audit. Alors, vous avez toute une liste de... Euh, Prends n'importe lequel, ça, c'est pas grave. Euh, de quoi Prends SGQRI, qui euh, est en bas, euh, mais le niveau, c'est pas grave, voilà. Donc, euh, vous avez une liste de, de critères qui sont préétablis. Donc, vous, on a créé Accessibilité Web, Rossio va revenir là-dessus... Euh, pardon, on a créé SGQRI, euh, Rossio va ne, venir là-dessus... Et puis, vous avez d'autres checklists qui vous concernent ou pas, hein, donc qui vont être des checklists sur le référencement, des checklists sur euh, ce qu'on appelle open data, sur RG2A, qui est le référentiel d'accessibilité en France, sur les WCAG, voilà, tout un tas de thématiques. Mais aujourd'hui, ce qu'on va s'intéresser, c'est SGQRI. Donc, pour la liste de SGQRI, on a créé une grille d'évaluation qui se basait sur les normes, bien sûr, et on le, on le fait dans un... Un style de questionnement. Donc, on se pose des questions par rapport à chaque, euh, à chaque euh, article de, du SGQRI. Et comme par exemple, le premier euh, qui est l'article 6 de, de l'SGQRI, c'est de la formulation c'est une question. Donc, on, un contenu, élément ou fonctionnalité qui ne satisfait pas à toutes les exigences applicables fait-il l'objet d'une version de rechange équivalente? qui est satisfaite. Donc, tout, euh, on reprend euh, la plupart du temps la, les nomenclatures utilisées dans la grille, mais on le, on le fait d'une manière comme une question. Donc, pour l'évaluateur, ça, ça vient à, à, à faciliter la, la tâche, c'est oui ou non. Donc, si la réponse est oui, bien, vous mettez euh, euh, dans l'audit la, dans lui-même, vous allez mettre un vert. Si c'est non, c'est... C'est rouge. Et donc, il si euh, y a aussi la possibilité, bien sûr, de le mettre euh, euh, sans objet, euh, non applicable. Et en principe, c'est tout. On a ici euh, des colonnes, le numéro, ça veut dire juste la, la numé euh, le numéro d'échantillon de, de, de, de, euh, de chaque questionnement qu'on a. Euh, le ça, c'est par rapport, on a la possibilité de... de quand on crée cette checklist, de le faire de manière publique, donc euh, ce qu'on appelle les workshops, c'est des ateliers de travail, on va dire, est-ce qu'on euh, est tous d'accord pour cette, que cette question permet de tester euh, SGQR ou pas Là, c'est un travail qu'on a fait en interne avec accessibilité Web, donc qui sont tous euh, par défaut validés. Les thématiques, on a divisé euh, le, le, le, le standard, pardon, en plusieurs euh, thématiques. Alors, il y a sujettissement, formulaire, validité, entre autres. Euh, il y en a comme huit, je pense. Euh, priorité, on a divisé par rapport à ce qu'on envisageait normalement, les priorités euh, 1, 2, 3. Donc, 1, c'est important, 2, modéré et 3, faible. Alors, c'est plus les impacts par rapport à à, à l'équipe euh, de réalisation d'un site web, mais c'est sûr que ces, ces choses-là peuvent se changer dépendant c'est quoi l'élément exactement. Donc l'idée de, de ces choses-là, c'est de pouvoir effectivement, à terme par exemple, ne pouvoir avoir dans un rapport d'audit euh, que euh, les problèmes qui, qui ont un impact fort pour l'utilisateur ou que les problèmes qui concernent les formulaires ou que les problèmes qui concernent les images, parce que effectivement il y a certains points que je veux pouvoir traiter en priorité. Je vais vouloir d'abord traiter ce qui a un impact fort au niveau de l'utilisateur, parce que c'est ce qui est vraiment important. Ou je vais pouvoir, par exemple, si je sais que je suis en train de refaire mon design, ne vouloir me concentrer que sur les points qui concernent les images ou les couleurs, plutôt que sur le, le JavaScript, parce qu'au niveau du design, le JavaScript va pas intervenir. Et... — la prochaine colonne, c'est le numéro de l'article, bien sûr. Et il y a une, aussi une colonne publique seulement. Euh, c'est euh, dans les jeux Il y a des articles qui font appel seulement pour euh, euh, les sites Internet et... Euh, pardon, les sites extranet et intranet. Donc, on, on les divise ici aussi. Et puis euh, après, c'est le questionnement. Voilà. Donc... L'idée de, de, de ce questionnement, c'est vraiment d'avoir euh, des, des questions concrètes à se poser par rapport au standard. Parce que c'est vrai que le standard LGQRI il y a certaines questions, je enfin crois que ce pas des questions, c'est certaines exigences qui ne sont euh, pas forcément très précises en termes de concrètement qu'est-ce que je dois vérifier. Euh, typiquement, euh, je sais pas, on a des choses sur, euh, sur, on va dire, sur tout ce qui est de l'ordre de la sémantique. Ils ne il nous demandent pas précisément de vérifier que tel élément est bien utilisé. Ce qu'on va nous demander, c'est de, de faire que la sémantique est respectée par rapport au HTML. Mais nous, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les listes, les éléments UL sont bien utilisés, est-ce que les éléments de titrage sont bien utilisés, est-ce que les éléments de paragraphe sont bien utilisés. Donc, c'est d'avoir vraiment une liste concrète qu'on puisse qu'on puisse évaluer. Donc, ça, c'est la vue qu'on appelle la vue checklist sur laquelle on va construire cette grille de questionnement. Donc là, cette grille de questionnement, elle a été travaillée en collaboration avec Accessibilité Web. Elle est publique et intégrée dans l'outil dès maintenant. Mais globalement, dans l'outil, vous avez la possibilité de créer votre propre liste de, de questionnements si dans votre entre entreprise, vous auriez besoin de vous créer vos propres questions parce que euh, vous, vous considérez que la liste d'accessibilité web n'est pas forcément adaptée à votre, à votre situation. Donc on va, là, on va repasser sur la vue euh, euh, audit. Donc, quand on crée effectivement euh, l'audit en lui-même, on a la possibilité après de renseigner cet audit, de dire pour chaque critère, est-ce que je suis conforme ou est-ce que je ne suis pas conforme Donc ici, vous avez un exemple sur un site existant et vous voyez, vous avez la possibilité pour chaque question de venir régler euh, le, le, le, comment dire, le statut de ce questionnement. Est-ce que je suis conforme Est-ce que je suis non conforme Est-ce que je suis non applicable, non testé ou indéterminé donc ça, c'est des statuts qui sont assez, euh, assez classiques hein, en, en, en termes d'évaluation de l'accessibilité. Conforme, ça veut dire que je suis bon. Non conforme, je ne suis pas bon. Non testé, c'est que je n'ai pas vérifié. Non applicable, ça veut dire que, par exemple, si j'ai une question qui porte sur les vidéos et que je n'ai pas de vidéos sur mon site web, euh, je n'ai pas, à la, à la tes, à la, pas de, de remarques à faire dessus. Et euh, euh, indéterminé, ça veut dire que euh, généralement, quand vous faites appel à une à accessibilité web ou à d'autres services de consulting, c'est des gens qui vont vous donner forcément un avis, mais il peut y avoir des cas, par exemple, où euh, je ne peux pas te donner la réponse en tant qu'évaluateur, parce que, par exemple, ça va dépendre d'une production sur laquelle je n'ai pas la visibilité. Par exemple, est-ce que. Euh, Qu'est-ce que je pourrais avoir une question Est-ce que. Voilà, sur tout ce qui concerne la politique d'accessibilité, moi, je n'ai pas forcément, en tant qu'évaluateur extérieur à la structure, suffisamment d'informations pour pouvoir juger si c'est fait correctement ou pas. Donc là, je peux déclarer que c'est indéterminé. Euh, tu peux montrer le modèle d'évaluation. Clique ici, voilà. Donc je peux régler le statut, euh, voilà. Clique sur le bulle. Ah. Donc, euh, pour, je peux régler le statut et puis je peux également avoir accès à un statut par euh, ce qu'on appelle statut par par page et j'ai la possibilité de mettre des commentaires. Donc ici, pour chaque euh, critère, quand j'ai un critère qui est non conforme, je pourrais venir mettre un commentaire pour dire « voilà pourquoi il est non conforme » ou « voilà pourquoi il est conforme ». Et puis je pourrais également venir associer une illustration si j'en ai besoin, une capture d'écran pour voir illustrer le problème. Donc là, effectivement, Rossio vous montre, on peut saisir, euh, saisir un, un commentaire. L'illustration, on ne va pas va le montrer, il n'y a pas besoin. On montre juste le statut par page peut-être Euh, donc on a la possibilité évidemment aussi de régler ce qu'on appelle un statut par page. Parce que quand vous faites une évaluation complète d'un site web, généralement ce que vous faites c'est que vous faites un échantillon de vos pages, un échantillon représentatif, vous allez auditer 10, 20, 30 pages et pas les euh, 10 000 pages de votre site web. En tout cas quand vous faites un audit manuel. Euh, et donc vous avez besoin de pouvoir régler pour chacune des pages le statut, parce que je peux très bien être conforme sur une page et non conforme sur l'autre. Donc là, vous avez la possibilité, effectivement, de, euh, de changer ou de déterminer un statut spécifique pour chacune des pages. Une fois que, que l'auditeur a terminé son audit, donc là, c'est vraiment un audit manuel fait par un expert, euh, il a la possibilité, donc, de générer les résultats et de produire un rapport d'audit. Parce que l'idée, c'est quoi derrière, effectivement C'est qu'est-ce qui est long en tant qu'auditeur c'est de, de faire le rapport d'audit. C'est d'avoir son fichier Word, créer son fichier Word avec ses textes, etc. etc. Là, l'idée, c'est de saisir toutes les informations dans une interface centralisée et en ligne sur tous mes sites web et de pouvoir après générer directement les rapports. Donc ici, Rocio vous montre, on peut générer effectivement ce qu'on appelle ici un rapport de synthèse. Donc c'est le format de rapport que vous avez par défaut dans, dans l'application. Et ici, on va pouvoir dire que je veux un rapport de synthèse spécifique à SGQRI. Quand on a différents types de comptes, on pourra avoir différents types de rapports. Comme je disais tout à l'heure, on pourrait très bien avoir un type de rapport pour les décideurs, un type de rapport pour les, euh, les personnes qui sont euh, développeurs ou pour les designers. Et donc, du coup, avoir un rapport qui, est qui va contenir vraiment que ce qui est utile à la personne qui doit corriger tel ou tel point. Plutôt qu'avoir un gros rapport de 200 pages qui, au final, va servir pour euh, caler euh, un meuble, parce que de toute façon, c'est tellement gros et tellement volumineux que les gens ne sauront pas quest ce qu'il faut corriger. Donc ici, voilà, vous voyez, il va générer effectivement le, le rapport, euh, le rapport de synthèse. On va vous montrer juste euh, le format de rapport euh, qui est euh, généré pour accessibilité web. Je crois que j'ai déjà ouvert. Euh... Ah. Voilà. Dans le... voilà. Donc ici, typiquement pour accessibilité web, euh, c'est le type de format de rapport qu'on va générer. Une fois que accessibilité web aura fini un audit dans l'application, on va générer. Ce rapport-là euh, en PDF ou en, en, en document OpenOffice, qui va contenir tous les résultats euh, qui ont été saisis dans, euh, dans, dans l'outil. Donc la liste des pages et la liste des résultats pour euh, chacune de ces, pour chacune des thématiques qui ont été définies dans la checklist. Et après l'indication également de... Je crois si du encore. Voilà. Euh, et après, effectivement, l'indication pour chacun des articles de l'impact et de la page sur laquelle il est non conforme. Encore une fois, ça c'est la version de rapport d'accessibilité web. On pourrait très bien avoir imaginé un rapport qui serait spécifique à votre structure, parce que dans votre structure, vous avez tel ou tel besoin. Donc voilà pour la partie rapport. On va revenir. Donc ça c'est fait. Ça aussi. Euh, donc ça... Rocio vous, vous, vous a répondu à ça, c'est les questions que je me pose en fait quand je dois évaluer SGQRI, c'est justement quelles sont les questions que je dois me poser, euh, quel est l'impact utilisateur, quel est le profil concerné, quelles sont les thématiques. Ça, la checklist SGQRI qu'on a développée avec Axilité Web répond à toutes ces questions directement pour vous. Sur la production de rapports, comment restituer un audit bah Là, effectivement, vous faites votre audit dans l'application et automatiquement, vous restituez les différents de rapports, formats de rapports qui ont été prédéfinis. Et ça nous permet de gagner du temps sur l'audit expert. Donc ça, ça a été fait aussi. Assistance. Donc là, c'est la grande question. Parce que euh, l'audit expert, l'audit manuel, c'est quelque chose d'important pour évaluer l'accessibilité. Parce que euh, vous avez environ que, euh, en fonction des personnes, on va vous dire qu'il y a entre 20 et 30% des critères d'accessibilité qui sont euh, testables automatiquement par une machine. Donc si vous voulez vraiment auditer l'accessibilité sur votre site web et vraiment travailler sur l'accessibilité, vous avez besoin de gens experts pour faire ça. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même d'avoir des aides quand l'expert n'est pas là pour faire mon edit manuel Donc je vais avoir différents types d'aides. C'est déjà, est-ce que effectivement, il euh, n'y a pas des outils qui peuvent tout faire tout seul Ça, je vous ai dit, la réponse malheureusement euh, est non, mais on verra qu'est-ce qui peut exister. Vous allez me dire, j'ai déjà des outils euh, pour tester l'accessibilité. Oui, c'est vrai Maintenant, surtout quand je suis un développeur, le problème, c'est que je travaille dans un environnement de développement. Et l'idée, c'est de voir comment dans cet environnement de développement en tant que développeur, je peux intégrer mes outils d'accessibilité plutôt que d'avoir des outils tiers spécifiques. Les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils en pensent Ça, c'est un autre problème très important, c'est que vous faites du travail sur l'accessibilité de votre site web. Comment vous pouvez collecter l'avis des utilisateurs sur ce que vous avez fait Ça, c'est essentiel parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir du retour sur... Le travail que vous faites. Et enfin, euh, où est passé l'expert vous, vous avez demandé un audit initial, il va vous a fourni un gros rapport. Maintenant, le gros rapport, comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut être très compliqué à mettre en œuvre. Vous n'avez pas forcément l'encompétence, mais en même temps, vous n'avez pas forcément euh, l'argent nécessaire à avoir un expert en permanence avec vous. Donc, comment on peut répondre à cette question-là Donc, sur tout ça, je vais reprendre la main. Je vais vous montrer quelques quelques petits points pardon donc ici euh, pardon je vais revenir je suis où là voilà donc la première chose c'est que dans l'outil évidemment vous avez comme dans n'importe quel outil d'accessibilité la possibilité de faire ce qu'on appelle des validations automatiques donc là, vous lancez euh, un validateur automatique qui, en fait, euh, est un, ce qu'on appelle un Firefox côté serveur. Donc c'est un, une version de Firefox qui est sur un serveur, qui va charger la page, l'afficher, faire des résultats et la renvoyer. Et renvoyer les résultats. L'avantage, c'est que vous avez des tests qui sont faits une fois que le JavaScript est appliqué, au lieu d'avoir effectivement des tests qui sont préalables au JavaScript. Parce que par exemple, si vous allez sur Facebook, qui est généré complètement en JavaScript, si vous lancez un validateur d'accessibilité euh, basique, je dirais là-dessus... Il ne va rien vous trouver comme résultat, puisque pour lui, il n'y aura rien dans la page. Donc là, vous voyez, l'application est en train de faire des tests. Euh, donc il va tester certains critères qui ont été considérés comme soit totalement automatiques pour SGQRI, soit ce qu'on appelle semi-automatique. Donc là, globalement, euh, ce qui se passe, c'est qu'un critère semi-automatique, il va pouvoir détecter qu'un élément est présent, mais il va y avoir besoin d'une analyse complémentaire pour voir dire si c'est conforme ou pas. Typiquement, est-ce que le contenu d'un attribut alt sur une image est pertinent, le robot ne va pas pouvoir vous le dire, mais il va pouvoir détecter s'il y a une image et si cette image, si cette image, elle a un attribut alt. Donc ça, c'est la première, première façon de, de récupérer de, de l'information. La deuxième façon, c'est d'utiliser, donc c'est ça de, dont je parlais tout à l'heure, de la notion d'environnement de développement, c'est la notion de travail dans Firefox. Donc quand vous travaillez dans Firefox, on a développé une, une extension Firefox qui est gratuite. Euh, on va aller voir sur le site, ici, voilà. Donc, je l'ai installée. Donc, ici, vous avez euh, la possibilité d'avoir euh, cette, euh, cette extension. Pardon, il faut que je recharge la page. Voilà. Il est en train de charger. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Donc euh, ici, même chose que ce qui est fait dans l'application, sauf que je vais passer par une extension Firefox. D'accord Donc là, euh, par défaut, l'extension fait euh, 500 tests et va tester plein de choses. On peut euh, la configurer pour... Ce qui fait qu'effectivement, il est un, un peu long à récupérer les, les résultats. Il fait quelque chose comme 450 tests, je crois. Euh... euh on va pouvoir la régler, évidemment, pour tester LGQRI, si c'est que LGQRI, si c'est que LGQRI qui m'intéresse, qui et éventuellement, renvoyer les résultats dans Opquas Reporting si je veux gérer euh, Opquas Reporting. J'aimerais bien vous montrer les résultats, mais ça met un peu de temps. Ouais, je ne suis pas sûr d'avoir une connexion au top, donc... Euh, voilà, ça y est, c'est bon. Donc là... Je vais pouvoir choisir, euh, je n'ai pas configuré pour activer euh, SGQRI, donc euh, là il n'est pas affiché, mais vous avez d'autres checklists, accessibility first step qui est une liste qui, qui concerne l'accessibilité quand même. Je peux aller chercher les éléments qui sont euh, non conformes, il en trouve deux, et puis pour chaque élément, donc là c'est en anglais, mais par défaut, euh, si vous avez un Firefox euh, en français, il va vous mettre la version française évidemment. Et puis pour chaque élément qui est non conforme, vous avez accès dans le code source, à euh, l'élément, ici il faut que je montre, euh, voilà. non c'est pas ça, c'est la version HTML, c'est ça je crois. Voilà, vous avez accès au nœud dans le, dans le code. donc Je sais pas si vous voyez bien, il euh, euh, y a en fait au-dessus de, au de l'outil, quand vous cliquez sur un, un, des un des éléments qui est considéré comme problématique, quand vous cliquez dessus, il va vous afficher dans le code source et dans le code source, il va vous afficher le, le nœud de l'élément qui est problématique. Typiquement, ici, il a trouvé euh, un paragraphe euh, vide. Je peux-tu t'aider parce que tu as ouais. de souffrir, là <rire> C'est qu'il glisse, il glisse. Il y, y a un problème, on va le retirer complètement. Okay. Je crois que... J'ai l'impression qu'on l'a mis à l'envers. C'est possible. Euh, attends. Je crois je... qu'il en... est en train oui, c'est grave. Non, oui, c'est grave. C'est mes oreilles qui sont... <rire> attends. La bonne forme. Non, non, mais... Ça... Les outils ne sont jamais responsables. C'est les humains qui le sont. Attendez, peut-être qu'il est trop serré, non c'est voilà. bon. Ouais. Okay. Euh, non. Non. Hop, voilà. Donc euh, voilà, ça c'est une autre façon d'avoir une assistance d'un outil. C'est-à-dire que je suis dans mon environnement de développement, je suis en train de créer ma page web, et je vais effectivement tester dans Firefox. À chaque fois que je fais une modification sur mon site web, je teste, je regarde le résultat. Ça ne va pas tout tester, encore une fois, ça va vous tester que des éléments qui sont automatisables. Mais déjà, si tous les critères qui sont automatisables sont pris en compte, ça fera du travail en moins à payer, entre guillemets, pour que l'expert vous fasse des retours dessus. Hein, l'expert, vous allez en train de, euh, le, le, lui demander de travailler sur votre site web. Si vous lui commandez du travail pour qu'il vous donne comme retour qu'il manque un attribut alt sur une image, bah vous l'avez mal payé, entre guillemets, parce que ça, un outil peut le faire à sa place. Donc là, je vous ai parlé de, effectivement donc de, du validateur de d'OpQuas Desktop. Les deux dernières choses, c'est ce qu'on appelle le feedback et le helpdesk. Donc, qu'est-ce que c'est euh, Là, c'est un peu long, donc je ne vais pas vous faire la démonstration. Mais euh, le feedback, globalement, c'est que vous avez la possibilité, de, pour récupérer les informations de vos visiteurs et de le centraliser, de brancher sur votre formulaire de contact un champ euh, caché. Et automatiquement, si vous mettez vos, ce champ caché dans votre formulaire de contact, qui euh, serait spécifique à, à l'accessibilité, renverrait, euh, va renvoyer les informations, automatiquement cet email il va, être, il va être reçu dans Opquoise Reporting, et donc vous allez pouvoir centraliser toutes les demandes, ou tout, plutôt tous les commentaires, tous les feedbacks que vont faire vos utilisateurs sur l'accessibilité. Ça c'est très pratique, notamment quand effectivement vous avez fait quelque chose, vous avez vraiment travaillé sur l'accessibilité, vous mettez en place ce formulaire, comme ça si les gens ont un problème ou une remarque complémentaire, ils peuvent vous écrire, et la personne qui gère l'accessibilité dans l'entreprise, elle reçoit l'information. Contrairement à généralement, la problématique qui se passe, c'est que le formulaire de contact il est complètement décentralisé des personnes qui gèrent l'accessibilité. Et donc du coup cet email, pff, on ne sait pas trop où il part, mais en tout cas il n'arrive jamais dans les mains des gens qui ont réellement travaillé sur l'accessibilité. Euh, la, la notion de Helpdesk, c'est simplement la possibilité dans l'application d'avoir accès à des, des experts de manière ponctuelle avec un crédit de, de temps préalable qui a, qui a été euh, acheté à la société qui, que vous considérez comme étant experte. Et donc vous pouvez lui demander juste une question ou euh, lui demander une petite prestation complémentaire au lieu d'acheter de, des jours complets de prestations. La notion de tâche et d'organisation, les questions que je me pose c'est qu'est-ce que je dois corriger concrètement, qui fait quoi et comment je priorise euh, Ça c'est important parce que quand vous faites l'audit, là on a vu la partie évaluation, vous avez la liste des problèmes. Maintenant la liste des problèmes ça ne correspond pas à euh, la liste des choses que vous devez faire pour corriger ces problèmes. Par exemple, je vous donne un exemple, vous avez trouvé qu'il y avait une image qui n'avait pas d'attribut alt. C'est un, un critère très basique euh, d'accessibilité maintenant pour corriger ce problème là. La plupart du temps vous n'avez pas des sites en html statique. Donc la correction ça ne va pas juste être mettre un attribut alt sur l'élément img. La correction ça va peut-être être, être corriger un plugin d'un CMS qui est censé ajouter cet attribut ALT mais qui ne le fait pas correctement. Ou ça va peut-être être demandé au rédacteur qui saisit le contenu de saisir correctement l'attribut ALT. Donc en fonction du problème, vous allez pouvoir créer une liste de tâches euh, que vous allez pouvoir affecter aux gens que vous avez indiqués comme étant membres de l'équipe à l'étape 1 de ce que je vous ai pr présenté tout à l'heure. Donc par exemple, vous allez pouvoir dire à votre développeur fait cette tâche-là et surtout ce qui est important, estime-la en temps. Et donc du coup, je vais pouvoir euh, avoir une liste de tâches. Donc euh, là, tu reviens sur ici, voilà. Et ici dans la vue tâche, une nouvelle tâche. Donc ici, je vais pouvoir effectivement euh, créer des tâches pour pouvoir réellement et concrètement corriger euh, les problèmes d'accessibilité et les estimer en temps. Et donc avoir effectivement, euh, savoir au, au global combien j'ai de temps nécessaire pour corriger l'accessibilité et donc combien ça va me coûter. Et donc faire des priorisations. Donc là, vous voyez, je peux rentrer un, renseigner un, un titre, je peux renseigner des tags. Ça, c'est très pratique parce que vous allez pouvoir ég également euh, euh, regrouper des tâches ensemble. Par exemple, euh, je veux savoir combien va me coûter de corriger mon module d'inscription à la newsletter. Bah, je vais taguer avec le tag Newsletter toutes les tâches qui correspondent à ce, ce module-là, et donc je pourrais savoir précisément combien j'ai de temps nécessaire pour corriger juste le module Newsletter. Et donc si je dois faire un choix en termes de, de coût, parce que je n'ai pas un budget illimité, et personne n'a un budget illimité, bah, je pourrais choisir de travailler sur, un, sur tel ou tel module en fonction de, de mes besoins. Je peux dire effectivement qui est le destinataire, la date de début, la date de fin, la durée et la priorité. Euh, L'intérêt aussi, c'est qu'on peut coupler ça avec des gestionnaires de tâches existants. Parce que les développeurs, ils ont déjà des gestionnaires de tâches. Je ne vais pas leur demander de venir dans l'application pour se créer les tâches. Donc ils vont travailler dans leur outil de d'habitude, et simplement, tout va être centralisé pour la personne qui gère le projet dans euh, l'outil. Euh, donc ça, c'est bon. Euh, dernier point, la partie communication. Donc, ceux qui ont, je ne sais pas si des personnes ont vu la présentation que j'ai faite à Accessibilité Québec. J'en ai déjà parlé. L'important dans une démarche d'accessibilité, c'est de la rendre visible. La problématique de l'accessibilité, c'est que c'est des choses... Euh, elle, tout à l'heure, en a parlé. Quand vous achetez la Lamborghini, vous ne voyez pas le moteur, a priori. Donc, il pourrait très bien y avoir une, un moteur de tondeuse à gazon dans la Lamborghini. Vous ne le verriez pas de premier abord. Donc, Là, ce qui est important, c'est de pouvoir rendre visible le travail que vous avez fait. L'intérêt d'utiliser un outil comme Opquest Reporting, c'est que tout le travail est fait est centralisé et est en ligne dans l'outil. Et donc vous allez, tout ça, c'est des données que vous allez pouvoir rendre visibles. Donc typiquement, je vais vous montrer un exemple. On l'a fait, on a fait un travail, on a commencé un travail sur, je l'avais annoncé accessibilité web, euh, accessibilité Québec, pardon, euh, un travail sur les ministères du Québec. On a pris 17 sites de ministères, j'en ai trouvé que 17, alors il y en a peut-être d'autres, j'en ai peut-être raté, mais euh, pour l'instant j'en ai trouvé 17. Et pour chaque site on a créé une feuille d'évaluation et on a lancé l'évaluation automatique. Donc ça m'a pris, euh, allez pour faire les 17, ça a dû me prendre une demi-journée maximum. Donc j'ai créé les 17 projets et j'ai créé une feuille d'audit SGQRI pour chacun des projets et j'ai lancé l'évaluation automatique pour chacun de ces projets-là. Donc en une demi-journée, avec l'application, avec l'outil, j'obtiens effectivement ce baromètre qui fait quoi Qui va me dire, globalement, pour l'ensemble des ministères, à l'heure actuelle, sur 10, j'ai une note de 5. D'accord Qu'est-ce que c'est que cette note de 5 On va revenir dessus, mais j'ai un top 3 également, donc qui est le meilleur, qui est le moins bon, et un classement par rubrique. Donc on voit que la rubrique navigation à l'heure actuelle sur les 17 sites est bien prise en compte alors que la rubrique image n'est pas du tout correctement prise en compte. Donc ça, c'est la, la vue globale. Après, j'ai accès à une vue évidemment plus détaillée. Donc une vue qu'on appelle la vue classement où là, je vais avoir la vue pour chacun des, chacun des sites. Donc un classement pour chacun des sites. Et puis la possibilité d'avoir des détails sur chacun des sites. Donc là, typiquement, pour le mapac, euh, je ne sais pas ce que c'est, euh, désolé, mais euh, ça c'est le, le problème de, des sigles, mais c'est un autre problème. Euh, le mapac a 3,3 sur 10, donc il y a 3 pages qui ont été testées, euh, 89 critères au départ, et en réalité 20 qui ont été euh, retenus, et sur les 20 qui ont été retenus, voilà le résultat pour chacun, pour chacun des tests. d'accord Donc là, encore une fois, c'est vraiment la possibilité comme ça de rendre visible la, le niveau de conformité de mes sites et de montrer que je vais progresser aussi, c'est ça qui est important. C'est cette notion de progression. Parce que ce qui motive les équipes, c'est pas de dire voilà, vous êtes conforme à 2 bon bah désolé mais vous êtes nul, quoi. Si vous dites ça à vos développeurs, c'est sûr qu'ils vont pas ils vont pas avoir envie d'y aller. D'accord Si vous leur dites si on prend que 10 critères et que sur ces 10 critères vous êtes à 80 ah, vous pourriez faire un petit effort pour aller à 100%, donc ils vont vouloir y aller à 100%. Et puis, s'il y a à côté, il y a une autre équipe d'un autre ministère qui, en plus, euh, elle, est déjà à 9, bah, il y avoir aussi cette notion de concurrence qui peut se créer, et donc cette volonté d'arriver euh, plus rapidement à, à progresser. Et une fois qu'ils seront à 10, bah, je vais dire, bah. Regardez, maintenant on a pris 10 critères, vous êtes tous à 10 sur 10, vous êtes super bons, mais regardez, il y a encore des possibilités de s'améliorer, on pourrait rajouter des critères. Et donc là, vous leur demandez qu'est-ce qu'ils veulent rajouter, qu'est-ce qu'ils pensent qui est faisable. Et donc là, vous les incluez réellement dans la démarche, et au fur et à mesure, vous allez les faire progresser jusqu'à la conformité euh, totale qui, est le, qui reste, euh, reste l'objectif. Donc Tout ça, c'est des données qui sont stockées dans l'outil. Soit des, experts soit des audits manuels, soit des audits automatiques, peu importe, mais en tout cas, ce sont des éléments qui, effectivement, euh, sont issus de, de ce qu'on a dans la base de données. Et l'autre dernier point, c'est on peut euh, utiliser la notion de tag qu'on a vue tout à l'heure, même chose, pour taguer et avoir des statistiques par tag. Par exemple, j'ai 17 sites, pour l'instant, je ne sais pas quel est le CMS qui est utilisé sur chacun de ces sites. Si j'avais accès à cette information-là, je pourrais mettre un tag sur chacun des sites pour dire qu'il utilise Drupal, qu il utilise Easy Publish, il utilise euh, je ne sais pas quoi encore, WordPress, et je pourrais savoir par exemple quel est le pourcentage de conformité pour les sites qui sont faits avec Easy Publish, le pourcentage de conformité pour les sites qui sont faits avec Drupal, et du coup si demain je dois créer un nouveau site, bah je vais peut-être aller regarder que si les sites qui sont faits avec Drupal, ils n'ont que 1% de conformité, et ceux qui sont faits avec Easy Publish, ils en ont 99%, je vais peut-être avoir tendance à dire que je vais plutôt prendre Easy Publish que Drupal. Donc ça peut aussi m'aider à prendre des décisions en termes d'achat et en termes de, de, de commandes. Donc voilà globalement. Euh, simplement pour récapituler, hop, sur la partie commercialisation, on a dit tout à l'heure il y a une partie gratuite dans l'outil, donc ça c'est l'avantage. Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner gratuitement à l'outil. Vous pourrez déjà créer trois projets, donc gérer au moins trois sites. Sur chacun de ces sites, vous pourrez euh, analyser automatiquement une page. Vous pouvez utiliser la checklist SGQRI qui a été faite par, euh, par Accessibilité Web. Et vous pouvez également utiliser gratuitement l'extension Post Desktop, qui, euh, euh, qui, dans la prochaine version euh, qui est déjà faite, mais qui est en cours de validation par, par Mozilla sur, sur le site, euh, contiendra aussi euh, SGQRI. Donc ça c'est effectivement la partie, euh, pardon, la partie gratuite et après effectivement on a d'autres abonnements, par exemple accessibilité web à euh, ce qu'on appelle un abonnement expert. L'abonnement qu'on a fait gagner aujourd'hui qui est un abonnement euh, corporate qui vous permet globalement de faire tout ce que je vous ai présenté. Euh, et puis des abonnements professionnels aussi, euh, Donc, qui sont respectivement, alors c'est en euros pour l'instant, donc euh, on va falloir qu'on travaille à convertir ça en dollars euh, dollar canadiens si ça peut vous intéresser. Euh, à 29, 149 et 499 euros par mois. Donc ça, c'est aussi l'avantage, c'est qu'on est par mois. Donc typiquement, si vous avez une mission sur six mois, vous n'êtes pas obligé d'avoir un outil et de le garder ad vitam aeternam. Vous allez payer que pour le temps où vous allez l'utiliser. Et la possibilité d'avoir des versions serveurs ou serveur dédiés également. A vos questions, si vous en avez. Sinon, merci. Et puis merci à Rossio aussi mais de m'avoir aidé à la présentation.